Bonjour, euh, mon nom est Lynne Maurier, je suis directrice générale chez Academos depuis 9 ans déjà. Qu'est-ce qui me rend fière, c'est euh, le fait d'avoir une équipe dynamique, mais aussi euh, de travailler pour une mission. Chez Academos, on a cinq valeurs qui sont super importantes, qui dirigent un peu toutes nos décisions, euh, que ce soit le choix des collaborateurs, le choix des projets qu'on veut faire, mais aussi le choix des employés. Si les employés, que, si les personnes qu'on rencontre n'ont pas ces valeurs-là, malheureusement, ils ne travailleront pas chez Academos. Une des valeurs fondamentales, naturellement, c'est l'innovation, parce que nous, on est une plateforme Web. En fait, on a plusieurs plateformes Web. Il y a également la collaboration, la collaboration avec nos mentors, avec nos partenaires, mais aussi entre nous, pour atteindre nos, nos objectifs. La transparence. C'est super important. Tout le monde ici est vrai, on va dire les vraies choses. Souvent, on ne prend pas des gants blancs pour le dire, mais euh, ça fait en sorte qu'on a une, une philosophie de porte ouverte pour de vrai. Là. Tout le monde se dit les vraies choses, puis ça va très bien. C'est très euh, fort. On est orienté client. Notre principal client, c'est le jeune. Donc, tout ce qu'on fait, c'est pour lui. Euh, on, la plateforme a été conçue pour lui, elle n'a pas été conçue pour nos mentors ni pour nos partenaires. Euh, Qu'est-ce qu'on écrit, c'est pour le jeune. Euh, les euh, innovations qu'on fait, c'est juste pour eux, nos 14-22 ans qui cherchent le métier de leur rêve. Je ne sais pas pourquoi mes employés sont heureux. Il faudrait leur demander.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 Euh, je pense que c'est tout ça qui contribue à leur bonheur. On est flexible, on aime l'autonomie, puis on leur fait confiance. Je dirais aux gens qui s'intéressent à Academos puis qui cherchent un emploi, nous, notre slogan chez Academos, c'est « La vie est trop courte pour s'ennuyer ». Donc, quelqu'un qui recherche des défis, puis qui a envie de ne pas s'ennuyer 35 heures semaine, bien, de venir chez Academos. Maintenant, on a beaucoup de prix, on a reçu plein de prix, mais euh, ça me fait toujours chaud au cœur, puis quand on le partage, on arrive au bureau, puis qu'on partage le trophée avec tout le monde qui a travaillé sur ce projet-là. Ben, c'est toujours euh, une belle journée, puis un beau moment. Euh, J'aimerais dire à ma gang qui m'ont nominée comme bon boss que c'est facile d'être une bonne boss quand on a des employés aussi extraordinaires. Oh, la mission d'Academos, c'est de connecter les jeunes de 14 à 30 ans avec le monde du travail, avec la réalité du monde du travail. C'est de faire en sorte qu'ils puissent échanger avec des mentors de tous les métiers au Québec et parler avec des entreprises pour faire des stages également, pour qu'ils puissent s'orienter et trouver le métier de leur rêve afin qu'ils soient heureux dans le monde du travail par la suite.